Marie, oui, pour, qu même. pour qui ça fait pour ne oui, oui. ah en fait. ah, ah, pas ah, ah, Et puis ah, ah, joué, ah, ah, faire petit. En faire oui, soit l'éternel ou à faire passer passé après 7 secondes oui. ou même ou pas le passé mais on a fait pour démarrer. Yes. après 7 secondes amen ou même même mettre marie là pour le démarrer et pas moi ok maintenant je mise la finis je dis à mettre fin là-dedans au nom de jésus qui de Nazareth après 7 secondes chiffre la perfection. Qui se symbole la paix. Yes. La vie. Yes. Pour l'accomplir dans la ville. Yes. Complètement. Ou pour le passer même ou même pour démarrer, sortez-moi. 7 yes. secondes. Du feu. Du yes. feu. Pour le yes. boucanner. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou pour le faire ça ou yes. yes. yes. même même. On passe au l'ordre là. Amen ou même va le démarrer votre 2, yes. Un, deux, remis, trois, remis. quatre. Remis, remis. Cinq. 6, 7, démarrez, match, démarrer, démarrer, démarrez, démarre, démarrer, démarre, démarrez, démarrer, démarrer, démarrer, démarrer, démarrer, Jésus oh qui méchant. méchant. Pour qui sont-ils méchants Pour qui sont méchant Pour qui ça, méchant? Pour qui pour qui ça? Qu Hein J'ai dit soin, je vais chercher Je vais là-bas. En chercher jeudi soir. J'ai hein. Mais qu'on y a passé, on démarre Maria. Fais ça qu'on y a. Méchant.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 Que nous nous donnions Que nous nous Que nous nous donnions Au nom de Jésus nous nous Que nous nous Que nous Levez, la Que Dieu nous donnions Pour al la grandeur de Dieu, levez.